qui a renvoyé vers, vers Dinafort autour de d'une interpellation euh, sur des projets artistiques liés au haie, et et euh, où euh, il y avait un, des questions sur euh, qu'est-ce que l'INRA a à dire, peut apporter, euh, faire, euh, quel avis par rapport à ces, à ces projets artistiques. voilà donc moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Nous, on n'a pas d'approche artistique dans le, dans le laboratoire. Mais on avait déjà eu quand même quelques exposés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, autour de ces points de vue. Euh, à différentes occasions, on, on avait fait des, un peu réfléchir là-dessus, de se dire, mais finalement, euh, qu'est-ce que nous apportent ces points de vue artistiques dans notre propre réflexion Est-ce que c'est des, des, des canaux pour communiquer, pour, pour changer qu Qu'est-ce qu que ça implique donc, j'ai trouvé que c'était euh, intéressant d'avoir euh, euh, cette, euh, cette présentation. Voilà, donc euh, Joël va nous faire une présentation de, de, et du projet, de ce qui, des types de questions qu'il a. On aura ensuite, comme habituellement, le, notre temps de, de discussion et de questions sur l'exposé. Le, et puis, pour ceux qui, que, ça, que ça intéresse, on peut prolonger encore un peu la, la discussion après, pour répondre à un certain nombre des interrogations, des, des, des problèmes, je dirais, qu'a qu rencontré euh, Joël dans la réalisation d'un certain nombre de ses projets de plantation de haies à vocation artistique. Voilà. Donc, euh, ben j'espère que ça va être, le son va être clair. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi j'entends très bien. Très bien, et bien voilà, ben je vous donne la... la parole pour vous présenter, et puis ensuite pour lancer le... la présentation, il faudra me donner le, le top des... De... des diapos pour que je les passe manuellement ouais. ici. D'abord, merci beaucoup, euh, merci à tous d'être là, je suis vraiment très honoré, ça fait longtemps que je cherche à contacter... Et à rencontrer des chercheurs et des personnes de l'Inra. J'avais approché des gens aussi par téléphone de l'Inra Normandie, euh, mais c'était pas facile. Euh, voilà, tout le monde est très occupé, donc là c'est une chance. Je suis très heureux de, de, de la saisir. Euh, alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Joël aux Enfants. Je travaille en tant qu'artiste euh, depuis euh, euh, les années euh, fin 80, euh, 89, 90, j'ai 57 ans. Euh, j'ai une formation de, de, de professeur euh, d'art plastique, en fait, de professeur agrégé d'art plastique, ce qui me permet de travailler à temps partiel, quasi, euh, en étant professeur en collège euh, plastique. Depuis donc pas mal de temps maintenant, le reste de mon temps, bah, je suis artiste et j'essaie de mener faire bien des projets dans, dans, dans différents domaines. À partir de 1992, c'est une date euh, un peu charnière, bah, moi j'ai eu 30 ans à cette année-là, euh, les, les, les projets sont, de mes, enfin, sont apparus dans mes, dans mes travaux des projets artistiques de reboisement. Euh, si vous regardez derrière ma tête, là, il y a un panneau en, en, mode, en marqueterie de bois. Je ne vais pas faire un zoom dessus, hein, je ne sais pas faire. J'avais fait en 92-93, euh, cette des régulateur de plantation. Je voulais aussi faire okay. J'ai de bois, comme ça, avec plusieurs essences. Je chez un ébéniste. Et c'est des projets qui, en fait, probablement... Euh provenait du fait que j'avais un passé adolescent de jardinier amateur. Donc j'avais beaucoup fait de greffes et de plantations d'arbres, et ça m'intéressait, et j'ai introduit ça dans mon travail d'artiste. Pourquoi pas finalement des euh, problèmes monumentaux qui euh, questionneraient tout de suite la question de la biodiversité et de la représentation, euh, à un moment où on commençait déjà à parler de, de réchauffement. Euh, J'étais en contact à, à, ces, à ce moment-là avec Michel Tinon, un chercheur du CNRS spécialisé sur les pollens fossiles euh, et puis d'autres personnes. Je m'intéressais euh, déjà à des recherches. Alors, euh, ça m'a permis, pendant, depuis 1992, d'essayer de mettre euh, euh, sur pied des gros projets de plantation d'arbres. Euh, en fait, les haies, pour moi, c'est un terme que j'ai trouvé maintenant plus récemment, mais qui est un terme générique, qui ne pas simplement des, des haies euh, bocagères, ça peut dessiner un verger, euh, ça peut dessiner un boisement, euh, de l'agroforesterie, euh, etc. Euh, le tracé de jardin, etc. Euh, en fait, euh, j'ai pu commencer à réaliser vraiment un projet euh, en seul, en, depuis 92, hein, vu tellement en 2003-2004, suite à des incendies de forêt dans le Var. J'ai contacté le maire de la gare Fresnay dans le Var, qui était aussi le président des maires des communes forestières du Var et qui était un amoureux des arbres et qui a tout de suite avisé l'idée que sur un projet, sur un site symbolique de la colline de mère à la gare de elle près de saint pour avoir du sens de planter des arbres, pas seulement dans le reboisement dit technique, c'est-à-dire un reboisement pour la retenue des sols, l'exploitation, l'extraction de ressources, etc. Et aussi la reconstitution d'écosystèmes. Euh, J'ai déjà à cette époque-là eu affaire à, des, à, disons, à, à, à une certaine conflictualité puisque j'étais parisien et j'étais pas varois, d'une part, et puis d'autre part parce que j'introduisais 80 essences d'arbres sur un site varois en m'étant renseigné auprès d'un euh, chercheur qui s'appelle d'ailleurs Kerkus sur son email, Kerkus, euh, un spécialiste des chênes, et euh, il m'avait que je pouvais tenter une vingtaine d'espèces de chênes sur ce site de la gare de Freinet, 60 autres. 80 essences. Euh, pour le projet euh, de Besançon, cette fois, j'ai pu avoir dans les deux cas euh, une commande, une aide de la Fondation de France. C'est comme ça que j'ai pu avoir de l'argent pour faire ces projets. Euh, C'était Réseau Ferré de France qui réalisait une ligne TGV euh, Paris-Belfort. Hein, et euh, j'avais démarché à ce moment-là euh, différents organismes et puis tombé, je suis rentré en contact avec à la fois le consortium de Dijon, qui est un centre d'art médiateur des nouveaux commanditaires, des programmes des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, et, euh, et Réseau Ferry de France et le FRAC de, Fr de Franche-Comté. Et là, j'ai pu réaliser une plantation non pas d'arbres, mais euh, de trois piétés de buis, Sempervirens, Ehrenhausen et Siniqua. Euh, en même temps que deux variétés de lavandin dans le but de créer en fait un ruban végétal à flanc de coteau du talus de chemin de fer euh, reconstitué en granulats de calcaire dans un terrain très humide. Il n'est pas question des arbres évidemment à cause du passage des TGV. Et là, euh, ce projet le ruban était aussi ponctuel de grands panneaux euh, faits par le lycée du Bois de Bouchard, de panneaux en bois de mélaise massif, quatre panneaux sur toute la longueur de 450 mètres le long du quai. Euh, avec des affichages possibles pour le frac. Donc, en fait, on était dans une plantation, et là, pas tellement biodiversifiée, hein, puisqu'on avait en fait cinq variétés différentes, mais qui était mellifère, disons, euh, qui n'était pas tellement adaptée climatiquement, on pourrait croire, puisque d'avant ne s'est pas fait pour en enfants, a priori. Les petits c'est plus... On sait qu'en Pologne, on cultive très bien l'avande, avec le réchauffement climatique, on en a la preuve, on est allé le voir. Et que la on meurt en Provence, donc euh, la lavande la Besançon, pourquoi pas finalement. Et puis le buis s'est fait attaquer par la pyrale, et donc euh, c'est un désastre. Le projet a 10 ans presque, mais euh, c'est cuit, il faut passer à autre chose. On va peut-être, si euh, j'ai l'argent, recevra de l'amour de différentes couleurs et le ruban se reconstituera d'une façon plus, euh, moins lourde à mettre en œuvre. Suite à ce travail pour une grosse infrastructure. Euh, donc, le euh, TGV, hein, avec la violence sonore ou visuelle que ça opère dans le paysage, la coupure est compris des couloirs, les couloirs euh, écologiques. Euh, je me suis beaucoup plus intéressé à la bio. Je consomme des produits bio, j'achète des trucs en circuit court, euh, je mange ces produits, je passe en vacances euh, du temps chez le producteur de Normandie, par exemple, dans le Perche. Et à force de les fréquenter, j'ai vu leur activité, je me suis dit, c'est vers là que j'ai vraiment envie d'appuyer maintenant. C'est-à-dire, euh, finalement, célébrer leur travail, hein, le rendre célèbre, alors que c'est des gens extrêmement modestes euh, dans leurs ambitions médiatiques, hein, tout simplement consciencieux de faire euh, bien, sans trop salir, euh, et, et en fait, finalement, ils peignent il, il un paysage qui est assez beau, puisque l'anglais est, et euh, ont un rapport à leurs animaux euh, qui est moyenne, hein, je dirais en général, qui est plutôt, euh, qui est plutôt très sain, très, très, très, très, très, très louable. Hein. Alors, ce que je leur ai proposé, c'est tout ce que j'avais à leur offrir. Hein, ce n'était pas de leur compliquer la vie. Il fallait que je trouve le moyen de me glisser dans leur euh, économie, dans tous les sens du terme, toutes les contraintes, le temps, euh, etc., pour euh, leur dessiner une haie alors qu'ils avaient l'intention d'en planter une. Et l'idée, c'était, je vais vous dessiner une haie qui va plus qu'une haie standard, hein, si on peut appeler ça comme ça, va pouvoir faire parler de vous, va pouvoir faire parler de la bio, va surtout faire entrer la haie comme sujet dans un débat sociétal, en fait, comme sujet politique dans un débat sociétal et un débat esthétique. Et beaucoup ont accepté, mais après, il y a des tas de, de, de gens qui ont un hangar à finir ou une maladie de leur lait, etc. Donc, moi, ma, ma logique, c'est de travailler, de faire beaucoup de projets. C'est un coup de Photoshop sur vue aérienne, je vais sur place quand je peux, je consulte les besoins, faut-il que ça soit un écran, faut-il que ça soit Mellifère, faut-il que ça soit ceci, ceci, cela. Et je choisis des essences en ayant en tête les essences dites locales, c'est un enjeu de, de discussion, on soulève le projet, et aussi en élargissant. Alors, il y a deux particularités dans le projet des haies, que euh, j'ai choisi peut-être de manière arbitraire, mais je pense qu'on peut argumenter, euh, que les essences seraient groupées par... 10 plants de suite de même essence, donc 10 mètres dans une haie, bon, des plants tous les mètres, on en met 10 d'une même essence. Alors déjà, première rupture avec l'idée de biodiversité harmonieuse, euh, de passage d'une essence à l'autre, de, euh, comment dire, de dialogue un peu magique entre, euh, enfin magique n'est peut-être pas le mot, entre, entre différentes essences pour créer un écosystème. Ici, il y a déjà une première violence entre guillemets, c'est-à-dire qu'on met 10 mètres avec la même essence. Alors, cet effet, pourquoi je le veux Parce que il me semble que c'est un moyen assez infaillible de créer dans le paysage un effet chamarré, rythmé, régulier, qu'on pourrait trouver abominable, bien entendu, mais qui va apparaître comme un artefact. C'est-à-dire que là, au lieu de couler dans le paysage, se fondre dedans comme étant un habituel va revendiquer visuellement une présence qui se démarque dans l'espace environnement. Après, on peut espérer en tant que peintre que le choix euh, ou non-choix, le, le laisser au hasard de, du chantier de plantation la, la succession des, testants, des essences et dans un cas comme dans un autre une succession de couleurs. Ouais, esthétiquement intéressante. Euh, je parie sur ça. Alors que j'en ai pas planté beaucoup, j'en ai planté 450 mètres, ou euh, 60 cm de haut hein, pour commencer. Euh, L'autre aspect, euh, c'est que cette rythmique tous les 10 mètres, je, euh, je la pose comme étant une sorte de symbole, de signe, d'un raisonnement généralisé des espaces terrestres, c'est-à-dire que nous voyons maintenant tout en le mesurant, on le vit non. Euh, on est tous avec euh, Google Maps ou, euh, ou des vues aériennes satellitaires, etc. Donc finalement, pourquoi ne pas peindre un paysage qui assumerait cette nouvelle réalité euh, euh, à la fois arithmétique et, et, et, et de mesure, de posture par rapport à euh, la dite nature Donc autant euh, finalement assumer mon époque, euh, comme au moment de l'invention de la photographie ou d'autres moments euh, stratégiques historiquement, bah là on est dans une posture où en fait on pourrait... Planter des haies qui finalement feraient miroir par rapport à cette situation historique et technologique. Pourquoi pas euh, Plutôt que de peindre à l'aquarelle uniquement, quoi, je veux dire. Donc voilà. Euh, C'est un, un tableau de paysage qui va assumer un, de profonds changements technologiques, de profonds changements dans les représentations, dans les pratiques de l'espace. Et voilà. C'est un, un miroir de ça et une réponse à ça. Euh, un aspect qui est. Probablement préoccupant, mais pour lequel il me semble que j'ai des réponses, c'est par exemple se dire mais 10 mètres, on le sent, euh, c'est long. J'ai eu des discussions avec des gens, euh, des, des scientifiques ou des techniciens, qui me disaient, euh, sans, sans, sans, sans, sans la voix qui tremblait pas, que ça pouvait être un problème de, de, de, de biodiversité au centre des mètres. Et en fait, euh, évidemment, à l'entendre à première vue, c'est vrai que un nif et un cassia vont se trouver bien côte à côte, donc les 10 mètres à rencontre, ben il va y avoir des choses qui vont se passer, plus de variétés. Ça serait préoccupant au centre des 10 mètres, mais bon, sans, je me suis dit, en voyant plein d'arbres qui font 25 mètres de diamètre, euh, que la maison, elle s'y retrouve quand même, quoi, je veux dire des fois. Euh, au lac d'Annecy, j'ai encore le souvenir d'une suite de platanes absolument gigantesques en bord de lac, où on est sur les 40, 20 mètres de diamètre sans, sans forcer. quoi. Donc, il faut arrêter de s'inquiéter sur ce sujet. D'autre part, euh, il y a, euh, le projet maintenant se propage depuis le Perche, où j'ai planté 450 mètres et où je me suis heurté à occident euh, euh, hostile, je dirais, de la direction du parc naturel régional, du Perche, hein, euh, qui se conclut par euh, une conversation téléphonique que j'ai pu avoir avec sa direction, avec son président également, mais finalement, ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'il m'oppose. On peut bien bien dire, monsieur, aux enfants, mais il faut que vous respectiez la charte des essences locales du perche. C'est un discours qui revient périodiquement, par rapport auquel je. C'est pas uniquement par acrimonie, par ressentiment, c'est vraiment à un moment donné, je pense que ça, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Et j'aimerais en débattre. Euh, je pense qu'on ne peut plus parler d'essence locales, avec des promesses scientifiques d'un climat à Londres qui sera sous Canberra euh, dans les décennies à venir. Donc il faut envisager le climat comme quelque chose de fluctuant, surtout euh, à l'échelle anthropocène actuelle, et par conséquent euh, se livrer à des expérimentations qui ne soient pas invasives. Et le projet, je pense, pourrait être un projet artistique qui en même temps serve de test. C'est-à-dire, je vous donne un autre exemple, euh, en eure et loire sur la commune de Tremblay-les-Pilages, hein, grâce à l'aide de la région Centre-Val-de-Loire euh, avec le programme Viva Da Vinci 2019. J'ai de l'argent pour planter euh, des kilomètres de haies. Là, il y a trois sites qui se jouent où je vais planter dans les semaines qui viennent 3 fois 700 mètres. Et y compris dans, pour des points de vue d'économie et de simplification de la gestion de ces trois sites. De commande de plantes, de recours aux pépinières, etc., trois fois 10 plans de 70 essences. Donc, euh, 70 essences, il n'y a pas un seul, euh, euh, il n'y a pas un seul et là-dedans que des feuillus, mais tout. Euh, un coup d'Eleagnus angustifolia ne fait pas de mal, je l'ai testé dans le Perche, il n'est pas local. Euh, L'ordre de l'UTES, il ne fait pas de mal, il n'est pas local, il vient de Hollande, c'est un hybride. il marche très bien, il est recommandé en Pays de Loire. et ainsi de suite. Et là, pareil, une à l'incompréhension assez violente du CAUE, qui est pourtant normalement la légitimité sur le domaine, en fait, en, faisant, en envoyant une des agricultrices bio, qui s'appelle Virginie Bouchard, qui est chercheuse elle-même, qui a fait des études aux États-Unis en écologie, et qui est une chercheuse reconnue, qui fait des conférences et qui voyage et qui a des amis dans le monde de la recherche. Euh, elle m'a dit « je vais aller les voir, je vais défendre mon projet ». Mais elle-même me disait « mais tu sais, moi je ne mets, je mets que des essences locales ». Et puis à la fin de notre conversation et nos échanges polémiques, comme est polémique, quand on cherchait les essences locales, euh, on finissait en disant « ah, oh, puis tu sais, j'ai un très beau tulipier dans le jardin ». Euh, je trouve que ça ferait pas mal. Alors, moi j'ai des objections sur le tulipier parce qu'il mal, supporte mal la taille, mais c'est un arbre magnifique, sauf qu'il vient de Virginie. Alors, Virginie Bouchard, là-dessus, voilà, elle est un peu dans ses contradictions elle aussi. Donc, on a tous envie de bien faire, on a tous aussi peur de mal faire, et à un moment donné, il faut aussi faire euh, ce partage d'informations de, de, et, euh, et se lancer. Donc, pour finir, le CAUE reconnaissait qu'il ne comprenait rien et qu'il ne savait pas quoi faire. Alors moi ce qui m'intéresse c'est que par-delà les PLU qui sont quelquefois des copier collés de situations euh, de villages voisins où ils ont plus eu le temps, euh, par-delà les chartes qui demandent d'être actualisées, euh, je, que le projet vient amener du nouveau, du perpendantal, et pourquoi pas imaginons que ces trois sites de 700 mètres avec exactement la même liste d'essence, posés dans cet ordre différent parce que les chantiers vont factuellement disposer les essences un ordre différent parce que je n'ai aucune recommandation d'ordre des essences et je ne souhaite pas en avoir dans l'état actuel de mes connaissances. Ces 70 essences disposées trois fois différemment, à un km de distance les uns des autres, en moyenne. Ça devrait être très intéressant, il me semble, par exemple, pour des chercheurs, des doctorants, se dire, tiens, en 20 ans, 15 ans, 10 ans, comparer comment se comportent ces essences par rapport au changement climatique entre les essences dites locales que vos enfants a quand même mises parce qu'ils ne rejettent pas de principe et les essences dites exogènes s'avèrent peut-être plus pertinentes par exemple je pense du chêne vert bah why not il pousse très bien à montrouge dans ma ville du Nicocoulier de provence bah, ils font des arbres d'alignement à Paris avec où est le problème Donc, toutes ces considérations là font que on pourrait vérifier qu'en pleine euh, en limite de bourse, avec les écarts thermiques qu'il va y avoir, comme les canicules qu'on crée des incendies sur des dizaines d'hectares cet été, des incendies même de colza, quoi. Euh, C'est peut-être des choses à tester. Une œuvre d'art devient aussi support périmental mais sans en respecter tous les protocoles, parce que je ne suis pas chercheur. Mais, euh, pourquoi pas, devenir un point de rencontre, en fait. Donc, en fait, ma demande pour rentrer euh, euh, pour rencontrer l'INRA, c'est de dire j'ai besoin d'une caution scientifique et j'ai besoin euh, d'un dialogue scientifique où je pourrais me prévaloir auprès de gens qui en fait n'y connaissent pas grand-chose et de à mon lit sur, surtout des prérogatives pré de pouvoir euh, local, des baronnies locales, et que je trouve ça très nuisible en termes d'ouverture culturelle, de réflexion. Euh, et d'actualisation de la notion de paysage à son économie actuelle. Alors là, je vais vous montrer, si vous voulez, euh, on peut passer au titre, les haies, voilà, on y est, je pense. Je ne sais pas si vous y êtes. Oui. Oui, oui. Et du coup, je vais aller à la deuxième, c'est blanc, et puis on va appuyer une troisième fois, et là, on a la première image. Alors ça, c'est un trucage Photoshop. Euh, je, je, ouais, juste, juste un, un tout petit point de, de timing. On est à euh, 53, donc il euh, ne faut pas que ça dépasse trop longtemps pour qu'il y ait assez de temps pour que les gens puissent interagir après. Ouais, je vais aller très vite, de toute façon, les photos, elles se ressemblent un peu. Euh, donc ça, c'est un montage Photoshop sur une photo que j'ai prise avec un téléphone d'un terrain où on a planté pour finir. On a vraiment planté cette haie Bien sûr, que les couleurs ne sont pas celles-là, qu'elles seront, mais euh, on a cet effet chamarré. On peut passer à la suivante. Voici un état de ma recherche en termes de nomination d'essence. Ça, je trouve ça intéressant qu'en introduisant euh, de la terminologie, en fait, on introduise du langage dans le paysage. C'est-à-dire que moi, si je voyais effectivement un sophora quelque part euh, de Chine ou autre, un peu inopinément dans 25 ans, quand je serais en vie encore, bien entendu, eh bien, euh, je trouverais ça très drôle, parce que je me dis il y a quelqu'un qui a planté ce tabla, là. Ça, c'est incroyable. Et je trouve que ça fait partie de la beauté d'un paysage de découvrir des trucs complètement inattendus. Bien sûr que ça ne correspond pas au biotope structurel local, mais en fait, ça m'intéresse de générer aussi ces étonnements locaux, parce que tout correspond à une histoire, en fait, et à des destinées humaines qui ont croisé ce territoire-là, comme les humains ont voyagé, les plantes voyagent aussi. Alors voilà une suite d'interventions de, de, de, enfin, projetées qui ne sont pas toutes réalisées. Donc la première a été réalisée, celle-là pas encore, celle-là, c'est la même vue de côté. Elles peuvent être taillées ou laissées euh, en augère, hein, complètement. Mais on voit qu'il y a quelque chose de complètement dingue qui m'amuse, moi. Après ça, on ne peut pas du tout en amuser d'autres. Euh, C'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet de briquette côte à côte. Je suis à la diapo 4, hein, c'est ça euh, Là, je suis à la diapo 7, moi, j'ai déjà filé. Mm -hmm. Ah, d'accord, mais il faut me le dire, parce que sinon, mm -hmm. je ne vais pas... Oui, c'est vrai que vous laisse emporter. Euh, moi, <rire> moi, <j 'ai... rire> Et donc, si vous voulez, par exemple, à la diapo 7, on a... Euh, d'Europe, d'Europe, eucalyptus de Gunn, je m'étais renseigné sur le fait qu'il n'est pas invasif et qu'il il supporte plus des températures un peu basses, mais maintenant je peux me tromper. Et à ce moment-là, moi, si on me le dit, je l'enlève direct. Hein. Je ne suis pas euh, entêté sur les essences. Euh... Voilà ce qui, est, ce qui vient d'être planté là, mais bien sûr, ça n'a pas cette allure-là. Euh... En fait, je me dis que passer à pareuses, euh, les coteaux et les bocages, euh, c'est quand même extrêmement artificiel. Hein. Et donc, à ce compte-là, euh, en quoi est-ce un crime d'être artificiel et de l'assumer, quelque part C'est-à-dire d'avoir travaillé ce cet aspect esthétique de l'artifice. Ça ne sera pas réalisé dans l'Imedia. Euh, C'est perdu en pleine... Euh, alors, voilà, je suis à la 10 maintenant. Ça fait... Vous pouvez passer la 9 et la 10 dans la poulet. Euh, là, par exemple, c'est un agriculteur qui m'avait demandé euh, pour des sites qu'il souhaite planter. Puis, pour finir, il n'a pas coûté ça, mais il a eu à planter, euh, enfin, il avait la possibilité d'avoir un financement euh, du parc, du perche, pour planter près d'un kilomètre. Alors, je l'ai approché, je lui ai dit, mais, mais écoute, Gilles, c'est super ça. Il faut que tu convainques l'entreprise qui va planter, de planter 10 mètres, 10 mètres. Euh, que ce que soit la liste des ça peut être celle du parc, puisque tu es subventionné par le parc. Vas-y, hein, surtout, n'hésite pas. Alors il hésitait, il s'est renseigné, puis je me suis rendu compte qu'il tergiversait parce qu'il avait peur du parc. Donc j'ai appelé le jeune responsable nouvellement nommé euh, du parc pour lui dire son, ce qu'on pouvait faire ensemble. Il m'a dit « j'adore votre projet, je trouve ça très intéressant ». Alors je lui ai envoyé plein de choses. Et puis, euh, pareil pour une collègue à lui, toujours du parc mais sur un autre secteur. Ils étaient tous les deux enchantés, mais quand on en aurait référé à leur directeur... Il faut que ça fasse 10 mètres, 10 mètres, comme ça Et voilà, il faut que c'est juste, en fait, à la fois sur la liste d'essence, sur le manque de recherche, et je ne suis pas invasif, moi je vais faire une homéopathie par rapport euh, à tout ce qui va être euh, haché et replanté. Là, je passe à la 12. On peut intervenir sur la 12 Une intervention. Une intervention invasive. Le Negundo, les rap, le Negundo, c'est ça, ça, un arbre. C'est invasif. C'est invasif. Je ne le mets plus. Parfait. Il ne faut pas le mettre. C'est surtout invasif en Pologne. On l'a découvert. C'est une saloperie. C'est une sorte de truc qui pousse partout et ils ne savent plus comment s'en défaire. Donc, on a un projet en Pologne et on est en contact avec le musée Université Populaire de l'Environnement. et Ils nous ont averti, puis En fait, ça se voyait. Quoi. Non, le nebundo, c'est fini. J'y pense plus. Que... Donc, c'est ça, ça, des documents qui ont déjà 2-3 ans. Hein. Alors, je suis sur la 11. Et là, je passe à la 12. Et à la 12, on a planté, peut-être pas ça exactement, chez un éleveur d'escargot, de, Jean-Baptiste. Et puis, on a débroussaillé cet été. Et par exemple, il y a un, un érable de Mongolie, je crois, qui marche super bien. Petite feuille délicate, pas invasif, à mon avis, pour un coup. Et qui reprend très très bien. Ça marche bien. Je passe à la 13 un projet de verger partagé pour Nortagne en transition. Ce en que fait, vous pouvez voir, c'est toute une sorte de tracé régulateur pour générer des poly entre guillemets entre des rangées d'arbres de, fruitiers de tailles différentes et d'espérances de, de vie différentes. Ce qui fait que ça crée des trouées visuellement, des effets d'écran des dans certains cas et de perspectives toute longueur dans d'autres. Il y a tout un travail cinétique auquel je tiens beaucoup. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, dans un paysage, travailler artificiellement, puisque c'est le cas, qu'on le veuille ou non, assumer des dispositifs visuels un peu savants. Ça ne mange pas de pain. Ça peut finalement créer une richesse spectaculaire du paysage avec la botanique. Je passe à la 14. Ici, c'est un projet pour quelqu'un qui a planté une longueur de haine et elle veut transformer 20 hectares de grandes cultures quand elle aura repris la main dessus, en... Forêt jardinée. Et je lui propose des tracés régulateurs alternant des, des alignements, comme ça. Je passe à la 15, où là on voit la scène de plantation de tout un groupe euh, en février-mars à Mortagne en transition, sur un communal. On a planté 100 mètres. C'était très festif et dynamique. Il y avait une énergie incroyable. Donc je trouve qu'il y a quelque chose dans le paysage à jouer aussi, et est sur l'anticipation des publics euh, finalement, ils sont dans le paysage, ils sont les acteurs du paysage et c'est bien qu'ils y prennent leur part. Je passe à la 16. Voilà, il y a mon garçon Camille et puis un monsieur au premier plan et d'autres. Alors, je passe à la 17. Et là, c'est une installation à l'Écomusée du Perche de Haie, mais qui est constituée de, de trois citations de textes d'une philosophe, Margo Jatta qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le jardin, euh, rencontre philosophique chez les Grecs ».« Le jardin grec, rencontre philosophique chez l'Armatan » 2017. Et il y a Pistoletto, cet artiste de l'art de Povera, et puis il y a Valérie Cabanes, que vous connaissez peut-être, juriste spécialisé spécialisée sur l'écocide, a écrit euh, un livre très très bien qui s'appelle euh, « Un nouveau droit pour la terre pour en finir avec l'écocide » qui est un des lieux terribles de la pollution mondiale et des mesures à prendre pour empêcher les pollueurs de polluer. Alors, je passe à la 18. Cette installation est composée donc de grandes bâches que le conseil départemental de Lorne a imprimées. Elle est très, très grandie et très espacées ponctuations, comme les textes romains euh, antiques. En fait d'ailleurs, parce qu'en fait il n'y a aucune séparation entre les mots dans les textes romains antiques et façon d'obliger le, le, le visiteur à rentrer dans une lecture un peu euh, comment dire analytique parce que c'est pas ça se, ça se survole pas, parce que c'est devenu dur à lire. J'espère euh, que ça fixe, se fixe mieux dans les mémoires. 19 maintenant, ça ce sont rapidement des projets pour. Euh, pour pourquoi une fois je des éleveurs qui rencontrent un problème de surensoleillement la, la terre est grillée, le bétail souffre. Et il faut retenir, en cas de grosse, grosse pluie, il faut se mettre dans les courbes de niveau. Euh, numéro 20, c'est dans les vignobles, qui sont quand même un, un phénomène d'artefact qui m'a pas attendu. Et donc finalement, la mosaïque, je la continue, mais sous forme linéaire. On peut passer à 21. Ça, c'est pour un éleveur euh, en Corrèze. Je lui crée des compartiments qu'il pourra euh, très facilement clôturer et ouvrir pour son bétail euh, en différentes combinaisons. Page 20, euh, maintenant, numéro 22, c'est en Italie, à Opiepau Inférieur et pour un petit centre culturel de San Clemente. J'essaie de, de, de finalement souligner la typologie du site. L'avant-dernière, euh, 23, c'est euh, Frank Blur, c'est un maraîcher bio en Pologne, pas très loin de Białystok, dans le nord-est du pays. Et puis 24, c'est le, le, le, le, le haras du pain, avec cette de C, qui va planter au, au printemps cette longueur, mais ça ne sera pas ces essences-là. Il y a 13 essences imposées par le parc, dont 7 seulement d'arbres, pas par le parc, mais par le ministère de l'Environnement. Ça, c'est pour un autre centre d'art qui vient d'ouvrir euh, dans le Perche. Ça s'appelle le Champ des Impossibles. Je vous propose de compartimenter un espace de sculpture où au centre, depuis le centre de cette étoile à six branches, on peut voir toutes les sculptures à la fois, en fait. Et voici la liste que j'ai commandée euh, pour... Le... J'en sens. Alors, elle vous voyez Si on regarde 27, 28, 26, 27, 28, vous avez la liste. On est à 84, mais j'avais l'argent et la prudence de n'en prendre que 70, parce que je ne savais pas sur quel planteur je pouvais compter. On peut passer jusqu'à 114, à la page 29, et je termine avec la page 30. Je, re, je reprends, je copie-colle la réponse du ministère de l'Environnement via l'adréal et je trouve ça euh, assez ridicule. Mais ils ont des raisons, ils ont des commissions, et c'est des sites sensibles. J'ai eu beau leur dire que si c'est le Versailles du cheval, euh, le haras du pain, euh, du temps de Versailles au hameau de la reine, c'était la folie pour la botanique intérieure de l'extérieur. Les gens se targuaient de, de mettre des tas d'arbres partout, de tas de provenances. Mais tant pis, ça doit rester quelque chose d'assez rustique. Donc il euh, y a probablement 20 ou 30 essences tout autour de, de ce que je vais planter, mais on va m'en imposer 13 dont sept d'arbres. Voilà, j'ai terminé. Ok, merci beaucoup. Merci.